Alors la médiathèque coopérative du Phoenix, c'est un lieu qui existe depuis la réouverture après les travaux en 2019 et c'est un lieu dans lequel il se passe trois choses. La première chose c'est un partenariat avec deux librairies, La Franchie à Lille et Les yeux qui pétillent à Valenciennes pour acheter tout au long de la saison des livres en rapport avec les thématiques des spectacles, des temps forts, etc. Le deuxième axe de travail qu'on a dans cette médiathèque, c'est, comme dans toutes les médiathèques, l'emprunt d'ouvrages. Donc nous, on s'est spécialisé dans les arts, de manière générale, et dans le théâtre en particulier. On a un partenariat avec la médiathèque Simone Veil de Valenciennes, qui nous a fait don d'une certaine partie de son fonds pour que tout le monde puisse y trouver son compte. La troisième chose, c'est la mise à disposition de périodiques auxquels le Phénix est abonné, ce qui permet à tout le monde d'avoir accès à des magazines auxquels, en tant que particulier, il peut être un petit peu difficile de s'abonner ou un peu cher. L'idée, c'est vraiment d'être dans le Phénix comme un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, en journée et puis en soirée, avant ou après les spectacles.